Bon, alors ok, moi je vous propose pendant cette période d'accalmie passagère de pratiquer la pensée positive. Oui, parce que plus on est optimiste et plus on est heureux. Et j'ai même lu dans Femmes Majuscules que les optimistes vivaient plus longtemps. Oui d'accord, je sais, il ne suffit pas de penser que tout va bien se passer pour que tout se passe bien. Ok, mais par contre, on peut se le dire tous les jours pour vieillir moins vite. <rire> oui, oui, c'est mon secret de beauté. J'ai envie ça te dit quelque chose